Deleuze présente Marie. J'achète à peu près tout chez Deleuze, même le papier toilette que je vois en rayon. Super plus depuis 9 mois et déjà 252 euros épargnés. 252 et <rire> 0,9 cents, hein Bon alors, c'est quoi votre truc, Marie Je mange beaucoup de produits Nutri-Score A et B. C'est meilleur pour la santé. Vous aussi, payez toujours moins pour manger mieux. Devenez super plus. Quand on reçoit quelque chose, ça fait plaisir. Deleuze, du côté de la vraie vie.